Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Mathieu. Comment vas-tu Mathieu Ça va très bien et toi Chris Bah écoute, moi ça va super. Donc Mathieu qui est rédacteur chez Naughty Dog Mag. La dernière fois j'avais fait une petite vidéo avec Merwan qui est co-gérant de Naughty Dog Mag. On va essayer de tout vous montrer l'équipe parce qu'on est une belle, une grande équipe fan de Naughty Dog. Cette semaine, donc déjà à partir de demain, on sera tout le week-end à la Comic-Con et à partir de la semaine prochaine, on sera toute la semaine à la Paris Games Week. Donc si vous avez envie de venir discuter des jeux Naughty Dog, de The Last of Us avec nous, il ne faudra pas hésiter. Et là, en tout cas, on va parler de The Last of Us Partie 2, puisque hier, vous l'avez vu sur notre site, sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux de Naughty Dog et de PlayStation, The Last of Us a été repoussé euh, de 3 mois. Euh, T'en penses quoi déjà de ce report et eh ben, dans un premier temps c'est sûr, c'est embêtant parce qu'on attendait tous euh, The Last of Us dans 4 mois mm -hmm. mais je me dis que c'est pas forcément un mal puisque s'ils le repoussent c'est qu'ils vont vraiment prendre plus de temps pour le peaufiner ça peut être que positif pour le jeu finalement ouais. Alors, nous ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va juste faire un petit récap de ce qui s'est passé, de l'annonce, pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, mais pourquoi, comment ça se fait qu'ils l'ont annoncé il y a un mois, parce que faut le savoir, faut savoir, la date de sortie a été révélée il y a un mois pile, le 24 septembre lors du set of play, un mois pile le 24 octobre, ils annoncent le report. Euh, c'est une erreur de com monumentale, mais il y a des conséquences derrière, il y a aussi surtout euh, des, euh, comment dire des, des raisons hein, s'ils n'ont pas fait ça juste pour nous embêter et en fait on va, on va vous décrire un peu ces raisons de ce que l'on a pu en apprendre en interne euh, du côté de Shinoti Dogma parce qu'on a eu un début de réponse qui euh, explique pas mal de choses. Donc déjà première chose, euh, si vous avez suivi le reveal euh, du State of Play et de la date de sortie, euh, Merwan et moi-même, on représentait Naughty Dog Mag sur la chaîne de Carol Quinten qui avait suivi euh, le, le live. Et on disait que pour nous, avant le State of Play, avant la date de sortie, on disait que nous, on ne croyait pas à la rumeur de février, parce qu'à l'époque, euh, la date de sortie de février était une rumeur. Merwan misait pour avril, moi je misais pour mai. Lorsque ça a été annoncé, on s'est dit très surpris, mais on a dit Bon, ben voilà, nous, ça nous surprend, mais là, voilà, c'est sûr et certain que là, ce sera pour février, ça ne pourra pas être repoussé. On m'a reposé la question sur Naughty Dog Mag sur Twitter euh, Est-ce que ça va être repoussé Plusieurs fois, je fais Non, là, cette fois, c'est sûr, parce que Ned Ruckman l'avait dit Ils ont euh, appris de leurs erreurs du passé avec Uncharted 4, qui a été repoussé trois fois. Là, c'est terminé. Le jour où ils annonceront la date de sortie, c'est que ce sera la bonne. Du coup, euh, là, on se voit, on se dit « Bon, ben finalement, mais qu'est-ce qui se passe surtout au bout d'un mois ?» Il aurait repoussé en janvier. On se aurait dit « Bon, ben, finalement, ils sont trop justes, ils vont repousser. » Là, un mois, qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, fait important. Nous, cela fait une bonne semaine, une dizaine de jours, qu'on entend des rumeurs selon laquelle, de la part de certaines sources, de la part d'insiders, selon laquelle euh, The Last of Us Partie 2 pourrait être repoussé. On n'en a pas parlé. Tout simplement pourquoi Parce que... Bah voilà, dans l'industrie du jeu vidéo il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont faites et qui ne sont pas faites, et on n'avait pas envie de balancer ça. Comme il y a beaucoup de choses qui changent, si on l'annonce et que finalement ça se reproduit pas, on passe un peu pour des cons. Et là, l'idée, c'est pas ni de passer pour des cons, ni pour vous faire peur, ni de, de vous donner de mauvaises, de mauvaises informations. C'est juste d'être patient et de sortir l'information quand il faut. C'est pour ça que hier, finalement, on a eu vraiment la confirmation. On a fait l'article en début d'après-midi, et fin d'après-midi, là, par contre, ça a été officiellement annoncé par nel Druckmann sur le PlayStation Blog. Donc, il y a encore 10 jours deux semaines de ça, il n'était pas question d'un report. Alors pourquoi euh, maintenant, pourquoi euh, ça s'est accéléré ces derniers temps Est-ce que toi, tu as un élément de réponse Est-ce que tu penses que… qu'est-ce qu qui peut euh, entraîner une, un report comme ça, un changement de… Bah, c'est d'autant plus étonnant en fait que finalement les retours de la presse ont été très positifs Donc on, on pouvait se dire que le jeu était en bonne voie pour, euh, pour être finalisé Voilà comme tu l'as dit, nel Druckmann avait bien précisé euh, Quand on annoncera la date, ce sera la bonne date, c'est qu'on sera sûr de pouvoir tenir les délais Donc là le fait de voir que, que subitement un mois après l'avoir annoncé il repousse euh, le jeu On peut se dire qu'il y a eu un élément vraiment inattendu pour... Euh, pour eux, dans le développement, qui les a poussés à prendre cette décision. Mais je me demande aussi s'il n'y a peut-être pas eu euh, un petit forcing de la part de Sony qui disait bon là les joueurs commencent à s'impatienter, il nous faut absolument une date. Ce qui les a poussés à donner la date de février, alors que finalement ils n'étaient pas certains de tenir les délais, ils se sont rendu compte au dernier moment que ils pourraient vraiment pas les tenir. Voilà, c'est difficile à dire à notre niveau, mais je pense qu'il doit y avoir un peu de ça quand même. Alors. Moi je pense qu'il y qu'à ça, euh, clairement, une chose est sûre, euh, là je peux vous le dire, c'est la semaine de l'Outbreak Day qui a été décisive, c'est-à-dire que avant cette semaine-là, avant de présenter le trailer le 24 septembre, avant de dévoiler la date de sortie le 24 septembre, avant de dévoiler les éditions collecteurs le 24 septembre et les previews du 26 septembre, la date du 21 février était actée. Cependant, euh, tout ne s'est pas passé comme prévu. Effectivement, les retours de la presse étaient très positifs, mais il euh, y a des retours qui euh, accusaient Naughty Dog de downgrade, euh, quelque chose qui est véridique, on ne peut pas le, le cacher, donc ce n'est pas catastrophique étant donné qu'un jeu vidéo, pour ceux qui ne savent pas un peu comment ça fonctionne, il y a un développement et tout l'aspect graphique, l'optimisation graphique se déroule dans les derniers moments du jeu. Pourquoi Parce que eh ben, le studio va sans cesse ajouter de nouvelles choses, de nouvelles mécaniques, de nouveaux lieux et du coup ben, en fait, ça, ça demanderait à chaque fois une optimisation, donc ils optimisent tout à la fin. Du coup, ce n'est pas rare, ça va arrivé pour Uncharted 4, de voir un jeu très beau, qui était un peu moins beau lors de la com, mais qui était beaucoup plus beau à sa sortie. Donc nous, ça ne nous a pas plus affoulé que ça. Cependant, apparemment, c'est un peu plus loin que ça prêche. Il y a des joueurs qui auraient remarqué vraiment des gros soucis, qui auraient fait que même si les retours de la presse étaient bons, Naughty Dog n'aurait pas été satisfait de certains retours, qui fait que, voilà, il se pourrait que c'est évolué. Quoi qu'il en soit, donc tout ça c'est juste hypothèse de ma part, mais quoi qu'il en soit, on sait que c'était prévu. Avant que le jeu arrive bel et bien en février Comme ils l'ont dit, que si c'était la date Et que du coup on peut vraiment comprendre Que c'est la présentation qui a tout fait basculer Qu'ils ont eu des retours Alors peut-être que c'est pas peut-être que le retour de la presse euh, Dans certains, certains retours de la presse Il y a certaines choses qui ont dû ne pas leur plaire Par exemple vraiment que tout le monde insiste sur ce downgrad Parce que euh, que ce soit la presse, que ce soit les joueurs Tout le monde en a parlé Est-ce que c'est vraiment ça et qu'ils se sont si dit Bon ben il va vraiment falloir qu'on y mette, qu'on rajoute un coup de cravache et tout, je ne sais pas. En tout cas, dans son communiqué de presse, Ned Druckmann annonce que... Euh, ils avaient dû faire des choix. Soit ils devaient sacrifier une partie du jeu, soit le proposer ainsi. Et ils ont choisi de ne pas le, le, le sacrifier et de prendre du temps supplémentaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Également, pour euh, alléger le temps de travail des équipes. C'est-à-dire que Naughty Dog sont assez réputés pour les crunchs. Les crunchs, c'est des périodes intenses où vraiment les, bah ça, ça, ça carbure pas 24h sur 24, mais c'est des horaires de travail incroyables. Naughty Dog, malheureusement, sont connus pour avoir des périodes de crunch intenses. Peut-être que... Justement, pour euh, un peu lâcher du laisse avec les équipes, ils ont balancé tout ça, donc ils ont dit, écoutez, on va prendre un peu plus de temps pour nous. Ce que tu disais pour la date de sortie de Sony, ça peut être faisable aussi, étant donné que Sony a mine de rien un catalogue assez chargé qui va arriver. Death Stranding en novembre, The Last of Us à la base en février, en mars, on avait Final Fantasy VII Remake qui allait être une exclusivité temporaire. Il euh, y avait encore Ghost of Tsushima qui, on l'a appris, était prévu ouais. pour le premier trimestre 2020 et qui, de coup, est lui aussi repoussé. Euh, du coup, je pense que voilà, Sony avait besoin de tout mettre parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en fin 2020, il y a la PlayStation 5 et que tout ça doit arriver avant la PlayStation 5, même si The Last of Us, Death Stranding, Ghost of Tsushima, ce n'est pas encore annoncé, mais c'est sûr et certain qu'il y aura un portage PS5. De toute façon, les jeux seront rétrocompatibles, mais il est question également d'une optimisation supplémentaire pour des versions PS5. Donc, c'est sûr et certain que ça va être des jeux cross gen et que du coup, euh, ils vont forcément, euh, ils avaient forcément besoin de mettre des plannings pour sortir tout ça avant la PS4, euh, avant la PS5. Du coup. Euh, pourquoi The Last of Us Partie 2 a vraiment été repoussé ainsi Tout simplement parce qu'il voilà, y a eu quelque chose qui a été fait lors du, euh, de l'Outbreak Day. Est-ce qu'on a eu des Est-ce qu'ils ont eu des retours en interne Par exemple, la presse, euh, il y avait plusieurs personnes qui ont été invitées de la presse. On imagine qu'il y avait aussi euh, peut-être des professionnels de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce qu'ils ont eu des retours comme ça qui ne l'auront pas plu ou quoi que ce soit Ce que vous voulez faire dans cette vidéo, c'est vous annoncer que déjà, c'était pas prévu, hein, vraiment. Nous, le, en tout cas, les informations qu'on a eues, ce n'était quelque chose de pas prévu. Ils n'ont pas vraiment balancé ça pour donner un faux espoir et un mois plus tard casser les espoirs de tout le monde. Parce qu'il faut bien retenir une chose c'est que là, c'est une erreur de com assez monumentale. Euh, ça ne va pas être bénéfique pour Naughty Dog, ça ne va pas être bénéfique pour PlayStation, ce n'est pas bénéfique pour les joueurs. Donc voilà, après, attention sur les réseaux sociaux parce qu'on voit beaucoup de choses de gens qui sont énervés, de gens. Bon, faut pas oublier d'ailleurs que c'est des équipes de 400-500 personnes qui travaillent intensivement. Il y a beaucoup de stress derrière, donc ce n'est pas un plaisir à la fois pour Sony, à la fois pour Naughty Dog, à la fois pour les joueurs. Parce que qui dit un développement repoussé, ben ça veut dire 500, 600 personnes à payer 3 mois de plus. Donc c'est des coûts supplémentaires, c'est des nouvelles technologies à mettre en place. Donc ça coûte de l'argent à Sony, ça coûte de l'argent à Naughty Dog, ça coûte de l'énergie à tout le monde et ça fait un peu santé les joueurs. Donc un report n'est pas forcément négatif. Euh, ce n'est pas voulu, mais voilà on voulait mettre à, un peu à jour tout cela, ce qu'on avait entendu, le fait que ce n'était pas prévu que ce soit repoussé, que là eh ben, apparemment il y a eu des retours, notamment au niveau du downgrade, et que c'est peut-être pour ça que le jeu est repoussé. Après tu... on peut aussi se demander, puisque comme le précise Neil Druckmann dans son communiqué sur le PlayStation Blog, il précise bien qu'ils ont été dépassés en fait, par l'ampleur du jeu lors du développement, et qu'en en fait ils se sont retrouvés face à un choix on va dire cornélien, soit supprimer des parties du jeu soit allonger le développement pour être sûr de livrer le jeu qu'ils qu ont vraiment en tête voilà. et donc finalement peut-être peut que ça vient aussi de là que c'est juste un souci du détail que on, on sait que Naughty Dog est très à cheval sur ce genre de détails et que voilà ils ont vraiment envie d'offrir aux joueurs le jeu qu'ils ont en tête ils n'ont pas envie de sacrifier l'expérience au passage donc du coup ils se disent bon allez on euh, on a peut-être vu un petit peu court sur ce coup, on va prévoir trois mois de plus, mais au moins ce sera positif. Rappelons-nous quand même que euh, Uncharted 4 avait fait aussi beaucoup de bruit mm -hmm. quand il a été reporté, et pourtant quand il est sorti, oui. les critiques ont été très positives. Les joueurs, nous, forcément, on est déçus aussi euh, à l'heure actuelle d'apprendre son report, parce que ça veut dire qu'on va attendre un peu plus longtemps, mais dès que le jeu sera entre nos mains, c'est sûr qu'on va oublier cette histoire et on va, juste, on va juste kiffer, en fait tout simplement. Et euh, c'est ça qu'il faut garder en tête. C est, c est, c'est vraiment quelque chose de positif pour nous finalement Puisque ça veut dire que le jeu va être encore meilleur il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on oubliera le report d'un jeu, mais on n'oubliera pas un jeu raté. Euh, C'est-à-dire qu'un très bon jeu qui a été repoussé, notamment je pense aussi à GTA V, qui a été repoussé, je pense à Uncharted 4, à The Last of Us qui avait été repoussé, God of War, euh, God of War on, on oublie les reports finalement, mais on n'oublie pas la claque que l'on prend. Par contre, quand un jeu n'est pas repoussé et que c'est une catastrophe de bugs, d'incohérences et de graphismes pas à la hauteur, ça on ne l'oublie pas. Donc voilà, il faut bien tenir ça en tête en tout cas. Euh, là je pense que ce sera la date de sortie officielle, je l'espère en tout cas, euh, 3 mois c'est pas petit, hein. God of War je crois qu'il avait été repoussé d'un mois, Uncharted 4 avait été repoussé deux fois de un mois, enfin c'est des petits reports en général, là 3 mois c'est quand même conséquent, donc voilà je pense qu'il y a aussi pour éviter un peu l'embouchement le, de, de début d'année, parce qu'on avait God of the Monster, The Last of Us, Final Fantasy, Watch Dogs, on avait Cyberpunk, Marvel's Avengers. Ouais, ouais. Euh, bon Là, Watch Dogs a été repoussé, God Motor a ouais, été repoussé, les Donc, jeux hier, hier été ça a été la, la catastrophe. Mais voilà. En tout cas, on voulait faire une petite vidéo pour déjà annoncer le report, s'il y en a peut-être qui n'étaient pas au courant et pour donner quelques éléments de ce qu'on avait entendu ici et là de la part d'insiders, puisque euh, tout comme sur Rockstarman, nos principales sources, c'est de la part d'Insider qu'on peut avoir. Euh, et les insiders, c'est des personnes comme Daniel Ahmad par exemple, qui avait été le premier à l'annoncer. Donc Bon, c'est pas lui malheureusement notre source, ouais. on n'est pas encore proche de lui. Mais voilà, son des tweet personnes... était énigmatique. Surtout, voilà, son euh... tweet était énigmatique où il annonçait qu'un qu gros titre first party de PlayStation allait avoir une annonce surprenante. On hésitait entre Ghost of Tsushima qui passait sur PS5 ou le report de The Last of Us Partie 2. Malheureusement, c'est le report de The Last of Us Partie 2. Mais voilà T'as d'autres choses à rajouter Mathieu Non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Euh... On a fait le tour, dans la description de la vidéo, de toute façon tu auras les articles, tous les articles qu'on a traités, ceux des rumeurs et ceux de l'annonce officielle si tu veux plus de détails. Petite euh, parenthèse également, pour fêter nos 2000 abonnés sur YouTube, euh, sur Twitter pardon, et bientôt nos 7000 sur YouTube, on organise un concours exceptionnel où on te fait gagner un exemplaire de Jack 3 sur PS4 limité à 7500 exemplaires dans le monde. Donc c'est vraiment un objet ultra collector que tu peux gagner euh, pour les 15 ans du jeu qui seront donc en novembre. Donc dans la description de la vidéo, tu as les liens du concours. Donc voilà Merci à toi Mathieu, merci à toi. Merci à vous, on se retrouve dès ce week-end à la Comic-Con de Paris, dès la semaine prochaine à la Paris Games Week et dès maintenant sur notre site, nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite. À très vite. Salut à tous. Ciao.